Euh, bonjour à tous et merci d'être là euh, à cet horaire matinal de deuxième journée. Euh, je suis très content d'être avec vous. Donc, je suis Jean-René Boidron, je suis président de Caméléoun, qui est un éditeur français spécialiste de l'optimisation de la conversion et tout particulièrement de la personnalisation. Et euh, j'ai dix minutes pour vous parler de personnalisation prédictive que nous appelons euh, à Caméléoun, euh, personnalisation IA. Alors avant cela, euh, j'ai une petite question euh, pour vous qui êtes dans la salle. Est-ce que... Euh, parmi vous, il euh, y a des personnes qui, pour venir ici au Digital Benchmark de, de Berlin, en venant de Paris, ont pris un autre moyen de transport que l'avion. C'est Quelqu'un Non. Donc, euh, a priori, bah, écoutez, j'ai une particularité ici. C'est qu'en ce qui me concerne, en fait, en réalité, je ne suis pas venu en avion. J'ai pris plusieurs moyens de transport. Alors la raison en euh, est simple. On est éditeur français, mais on est aussi leader européen et tout particulièrement, tout particulièrement en Allemagne où nous avons 30% de notre chiffre d'affaires, plus d'une centaine de clients, et donc j'en ai donc profité pour venir voir d'abord nos équipes en Allemagne qui sont plus proches de la frontière française que de Berlin, et puis ensuite visiter deux clients sur mon chemin jusqu'à Berlin. Et pourquoi je vous raconte ça Je vous raconte ça parce que pour venir, j'ai dû composer un voyage. Et pour ceux d'entre vous qui ont déjà composé un voyage sur Internet et qui cherchent un fournisseur, c'est une des expériences les plus difficiles parce que bah, vous devez trouver quel est le meilleur moyen de transport, votre hôtel, est-ce qu'il faut prendre une voiture ou un train Et donc, mon expérience, elle était globalement positive. Mais je me suis quand même posé la question, est-ce qu'il ne serait pas plus facile de décrocher mon téléphone Et puis, bah, comme on a eu l'habitude de le faire, d'appeler quelqu'un au téléphone, un humain, qui comprenne ce que sont mes contraintes, c'est-à-dire véritablement le gain de temps, l'efficacité, la praticité, alors le coût, c'est toujours un critère, mais enfin, ce n'était pas mon souci numéro un. Et pourquoi je vous raconte ça Parce que finalement, je me suis dit, dans le monde du web, on rencontre en réalité exactement les mêmes enjeux que dans le monde physique. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde physique Bien, Quand vous rentrez dans un magasin, vous êtes un des centaines de visiteurs de la journée, ou des milliers de visiteurs. Quand vous venez sur un site web, vous êtes un des dizaines de milliers ou centaines de milliers de visiteurs qui venaient, sur le, qui venaient sur le site web, et soit vous avez une idée extraordinairement précise de ce pourquoi vous êtes venu et vous achetez, vous repartez, soit c'est un peu plus compliqué, vous hésitez. Et qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans un magasin eh ben, Vous laissez et vous donnez quantité d'informations sur votre intention d'achat, sur ce qui vous intéresse, ne vous intéresse pas. Euh, et euh, ben, ces euh, informations dans ce magasin, eh ben, elles ne restent pas inutilisées. Elles sont utilisées par des personnes qu'on appelle des vendeurs. Et pourquoi les vendeurs sont là Et si ce sont des bons vendeurs, ben, qu'est-ce qu'ils font Ils vous regardent, ils scrutent, ils observent, ils écoutent. Et puis s'ils voient que vous êtes en train d'hésiter, ben, ils vont venir vous voir. Et puis euh, ils vont regarder un peu quelle est votre intention sur euh, l'article que vous regardez. Et en fonction de cette, de cette intention et de cette perception, eh bien, le vendeur il va soit vous donner un petit message de réassurance, du type, oui, oui, c'est un produit qui est très populaire, vraiment prenez-le, hein, il marche très très très bien hein, celui-ci. Ou s'il sent que bon, vous hésitez, mais vous êtes juste à la limite, il peut vous envoyer un petit message d'urgentisation, euh, du type, euh, ah mais euh, euh, regardez, il ne reste plus que deux exemplaires, hein, prenez-le rapidement, parce que sinon, bah, il n'y en aura plus. Quoi. Ou alors, si, euh, si on part du principe qu'il a euh, complète maîtrise de la stratégie marketing et commerciale du magasin, ben, éventuellement il va vous pousser une petite promotion, parce qu'il va sentir que vous êtes très sensible au prix, et puis avec le 10% ou les 5 euros de moins, ou les 10 euros de moins, ben, vous allez partir avec son produit. Et puis la finalité de tout ça, et c'est la raison pour laquelle on a des vendeurs en magasin, c'est parce qu'à la fin, eh bien, on veut maximiser les ventes et les marges du magasin. Et si on pouvait se passer des vendeurs, ben, ça se saurait, et on les garde en magasin, parce que justement, c'est lui qui à la fin va créer ce supplément et cet incrément de vente, et cet incrément de marge, qui va faire que votre magasin, eh bien, il va être rentable euh, et il mérite de prospérer. Eh bien, nous, à Caméléon, on a voulu faire exactement la même chose dans le monde du web. C'est-à-dire reproduire ce qu'un vendeur permet de faire en magasin, c'est-à-dire augmenter les ventes et augmenter les marges de manière incrémentale, et faire en sorte que votre site web soit un site le plus performant possible. Alors, comment on fait ben, Aujourd'hui, c'est une véritable, c'est une réalité. On le fait parce que euh, on a une architecture qui s'appuie sur l'intelligence artificielle avec des algorithmes qui sont embarqués dans cette architecture et qui permettent d'aller identifier l'intention d'achat, l'appétence pour un message, pour une offre, pour un produit sur votre site web. Et que font les algorithmes Les algorithmes ils vont faire comme le vendeur en magasin. Ils vont d'abord s'enrichir de l'ensemble des données qu'on qualifie de données d'intention, c'est-à-dire vos données de comportement et de contexte de visite, c'est tout ce que vous faites ou vous avez fait sur ce site avec évidemment tout le contexte, le moment de la journée, de quel terminal, quelle météo il fait, etc. Alors il y a des, certains de ces critères qui sont discriminants, qui sont essentiels dans certains business, d'autres qui ne le sont pas du tout, mais ça c'est à l'algorithme de l'identifier et de le trouver. Et puis accessoirement, vous pouvez on-border l'ensemble des données de votre écosystème euh, qu'ils viennent de euh, DMP, euh, Customer Data Platform, solutions de CRM, euh, ou autres. Et à l'arrivée, eh bien, euh, ces algorithmes ils vont trouver des corrélations entre les visiteurs, identifier qu'il y a un certain nombre de comportements qui conduisent à l'achat ou ne conduisent pas à l'achat, et en fonction des corrélations que l'algorithme va trouver, eh bien, il va déterminer une intention d'achat de l'ensemble de vos visiteurs. Alors, mieux que ça, c'est que ce n'est pas simplement l'intention d'achat à un moment T, c'est l'intention d'achat sur toute la durée de la visite ou des précédentes visites. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire, ah bah ben, tiens, à un moment T, voilà le niveau d'intention d'achat comme on le voit sur ce graphique. C'est que l'algorithme et l'architecture permet de suivre l'ensemble du moment et euh, du, euh, du parcours visiteur et d'identifier le moment idéal pour aller pousser l'action, l'offre ou le message que vous souhaitez pousser. Alors une fois que euh, les algorithmes et que vous avez cette capacité euh, à pouvoir identifier... L'appétence pour vos messages, vos offres, l'intention d'achat du visiteur sur l'ensemble de son parcours client, eh le nombre d'usages est évidemment illimité. Alors j'en ai sélectionné quelques-uns ici. Le premier, c'est tout ce qui touche à l'univers de marque et au contenu. Aujourd'hui, Swarovski, ils personnalisent leur homepage et leur page produit uniquement à base d'intelligence artificielle. Et ce sont les algorithmes qui vont aller déterminer parmi les 14 catégories de l'ensemble de l'offre de Swarovski, quelles sont les trois qui sont les plus pertinentes pour chaque visiteur qui est sur le site. C'est-à-dire plutôt que de pousser, comme c'était historiquement fait, la moyenne de l'offre qui est la plus pertinente pour l'ensemble des visiteurs, eh bien aujourd'hui, ils identifient celles qui répondent le plus à l'intention d'achat des visiteurs. Le deuxième domaine d'application, c'est tout ce qui touche à l'animation commerciale et marketing de vos sites. Alors là, il y a évidemment un champ des possibles qui est illimité, Aujourd'hui, chez ces discounts, les promotions ne sont pas poussées à tout le monde. Elles ne sont pas poussées à ceux qui sont déjà, avec la carte bancaire sortie, si je reprends l'exemple du magasin, prêts à rentrer dans le terminal bancaire, parce qu'eux, ils ont déjà une intention d'achat très très forte, et leur offrir une promotion, bah c'est détruire de la valeur. Les promotions ne sont pas poussées non plus à tous ceux qui n'ont de toute façon aucun intérêt pour le message, l'offre ou le produit qui est poussé. Pourquoi Parce que là, vous détruisez beaucoup, beaucoup d'expériences utilisateurs et vous n'avez aucunement envie de revenir sur un site qui est en train de vous harceler avant et après votre visite pour quelque chose dont vous n'avez absolument aucun intérêt. Aujourd'hui, les promotions ne sont poussées qu'à cette frange de visiteurs qui sont identifiés comme des hésitants, qui sont en marge d'être possiblement intéressés par quelque chose et qui, avec le petit coup de pouce supplémentaire de la promotion, va passer effectivement à l'achat. Donc c'est moins de promotions qui sont lancées sur une cible qui est optimale, et donc, évidemment, derrière, un retour sur investissement bien supérieur. Troisième domaine d'application, lui aussi, il ouvre un champ des possibles extrêmement large, c'est tout ce qui touche à la génération de leads et l'identification de la chaleur de ces leads. Toyota, aujourd'hui, euh, il n'envoie plus, comme il le faisait historiquement, l'ensemble des leads qui arrivent sur son site web, parce que eux ils sont dans une logique de web to store, à l'ensemble de leurs concessionnaires, parce que leurs concessionnaires, la dernière chose qu'ils veulent, c'est de se retrouver saturés avec tout un ensemble de demandes d'essais véhicules, pour des personnes qui, de toute façon, n'ont aucune intention d'achat de ce véhicule. Ils sont juste là pour bah, « tiens, ça me fait plaisir de passer un petit week-end avec une voiture qu'on m'a prêtée ». Donc aujourd'hui, Toyota, et il n'est pas le seul aujourd'hui, puisque beaucoup de constructeurs automobiles ont suivi exactement le même exemple, n'envoie à ces concessionnaires que les leads qui sont identifiés par les algorithmes comme ceux qui ont quand même une probabilité non négligeable d'achat des véhicules. Et à l'arrivée, ben c'est deux fois plus de conversion avec beaucoup moins d'essais véhicules et beaucoup moins de personnes qui poussent la porte des concessions. Et puis le dernier exemple qui s'applique à tous les domaines, euh, c'est évidemment la possibilité aussi d'activer l'ensemble des données euh, qui existent dans votre écosystème, dont certaines dor peuvent dormir et ne pas servir. Alors là, on ne parle pas de données d'intention, hein, puisque ce que Cameloun va faire, c'est d'aller capter de manière native l'ensemble des données d'intention. Ça, on va le faire tout seul, mais bon... C'est toujours intéressant pour le vendeur, même si ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir quel type de comportement vous avez. Ça peut être quand même intéressant de savoir que vous êtes un homme de plus de 40 ans ou une femme de moins de 30 ans, parce que ça donne une indication supplémentaire et c'est aussi des indications supplémentaires dont les algorithmes peuvent se nourrir. Alors la semaine dernière, euh, on était sur une autre manifestation qui s'appelle VivaTech euh, et nous étions invités par euh, SNCF, nous étions sur, sur leur espace. Et le président de WSNCF, Alexandre Villeroz, disait lors de sa conférence, euh, il comparait l'intelligence artificielle aujourd'hui à ce qu'était le mobile euh, au début des années 2000. Euh, c'est-à-dire, finalement, un terminal dont on voyait bah, quand même l'intérêt, hein, c'est-à-dire qu'on pouvait téléphoner sans revenir chez soi d'une ligne fixe. Euh, on pouvait imaginer éventuellement qu'on pouvait envoyer des messages. C'était les débuts du SMS. À l'époque, on, on, parlait, on parlait du WAP, mais on n'imaginait pas une seule seconde, évidemment, l'étendue des usages qui pouvaient être ceux du mobile. Et donc ils comparaient le mobile des années 2000 en disant ben, on démarre nous aujourd'hui, on fait des choses qui s'appuient aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, mais on n'imagine pas encore l'ensemble des usages qui vont être possibles avec cette technologie. Et euh, nous à Caméléon, nous partageons complètement euh, cette vision. C'est-à-dire que l'ensemble des usages il est beaucoup plus large que ce que je vous dis euh, là aujourd'hui. On voit aujourd'hui chez d'autres de nos clients euh, les usages pour exemple euh, optimiser euh, les budgets de retargeting euh, plutôt que de les envoyer, d'envoyer des messages de retargeting à l'ensemble des visiteurs, de les concentrer sur ceux qui sont les plus intéressants, rendre par exemple aussi dans le secteur de l'assurance les call centers beaucoup plus efficaces plutôt que de les saturer avec l'ensemble des leads qui arrivent sur un site web, bah, les concentrer sur ceux qui sont véritablement le plus, euh, les plus pertinents, euh, ou enfin euh, maximiser euh, l'appétence à la publicité pour l'ensemble des utilisateurs médias. Bref, le champ des usages, il est extrêmement large. Alors, euh, si vous n'êtes pas encore passé, et si vous n'utilisez pas encore le levier euh, de l'intelligence artificielle pour la conversion, ben en fait, il y a trois bonnes raisons de le faire. Et Trois bonnes raisons qui, de toute façon, vous amèneront à passer sur l'intelligence artificielle. Ben, le premier, c'est la facilité de mise en œuvre. En fait, en réalité, je vais faire un petit retour, en réalité, quand on démarre et on s'appuie sur des algorithmes, on n'est pas du tout dans un projet de data. L'algorithme, il va se nourrir des données, des données qui sont déjà existantes. Encore une fois, c'est les données d'intention qui vont être captées et capturées de manière native, et ça, évidemment, en temps réel, parce que si on parle de données d'intention, il faut avoir une architecture qui va les traiter en temps réel. Et puis c'est, potentiellement toutes les données qui existent déjà. Donc on parle de projets dans lequel ce qui est fondamental, c'est l'usage. C'est identifier les use cases qui font du sens. Mais quand vous avez le bon usage, derrière la mise en œuvre, c'est une question de semaines, et donc 7 à 8 semaines plus tard, le temps de laisser les algorithmes apprendre de l'ensemble des comportements et de donner des résultats qui sont des résultats probants, eh bien, 7 et 8 semaines ensuite, eh bien, vous avez déjà vos premiers résultats qui sont des résultats probants. Le deuxième avantage fondamental que vous apportez, qui vous sera apporté et auquel on ne pense jamais au début d'un projet, c'est tout ce qui touche à l'automatisation. L'intelligence artificielle, ça vous fait gagner du temps. En déléguant le volume et la complexité des données d'une segmentation que l'on fait historiquement, manuellement, on gagne un temps considérable, et on gagne un temps considérable parce que les comportements y changent. Et l'algorithme, lui, eh bien, il se met à jour de manière continue avec l'évolution des comportements. Il travaille 24-24, 7-7, pendant que je vous parle... Chez nos clients, les algorithmes y tournent, mettent à jour leur modèle de données et font en sorte d'identifier la cible optimale de l'ensemble des actions. Et puis le dernier élément, il est évidemment fondamental, c'est le nerf de la guerre, c'est le retour sur investissement. C'est l'augmentation du chiffre d'affaires et des marges. 100 dans 100% des projets, l'intelligence artificielle surpasse les résultats d'une approche humaine. C'est évident, quand on est dans une logique de segmentation, on part d'un raisonnement avec tous les biais cognitifs qui sont les nôtres, et donc euh, on fait des choix qui sont des choix par rapport à ce qu'on a pu observer par le passé, euh, alors que l'intelligence artificielle, elle, va travailler sur les données actuelles pour prédire le futur. Donc forcément les résultats sont meilleurs. Ce qui ne veut pas dire que les algorithmes ou l'intelligence artificielle s'appliquent dans tous les usages, puisqu'il peut y avoir des usages sur lesquels l'apport n'est pas suffisamment discriminant pour justifier euh, qu'il qu soit utilisé, mais dans tous les cas, les résultats sont toujours supérieurs. À l'arrivée, qu'est-ce que ça change pour vous Ça change quand même une donne fondamentale pour tout ce qui touche à la personnalisation, puisque nous, à Caméléon, nous sommes spécialistes de la personnalisation depuis 7 ans. Et donc, vous allez pouvoir maintenant traiter l'ensemble de vos enjeux. Alors, il y a les enjeux qui sont ceux qui sont liés à l'amélioration de l'expérience utilisateur. Ça, c'est bien connu, c'est pour l'ensemble de vos visiteurs. Quand vous êtes dans un magasin, l'expérience utilisateur, elle a été travaillée c'est les couleurs, c'est les senteurs, c'est l'agencement. On fait la même chose sur un site web, évidemment, avec des fonctionnalités qui permettent d'identifier quelles sont les pistes ergonomiques les meilleures et tous les grains de sable qui vont nuire à la conversion qu'il faut retirer. Le deuxième élément, il existe toujours, c'est la segmentation manuelle. Celle qui va permettre de personnaliser le parcours client. Alors pourquoi la segmentation manuelle existe toujours et existera toujours ben C'est parce que dans des, entre, dans des entreprises, on a aussi des stratégies marketing. Et il y a un moment, euh, ben, quel que soit euh, l'apport d'un algorithme pour identifier une cible optimale, on a des choix qui sont des choix stratégiques, qui font du sens par rapport à la culture dans l'entreprise, la mission de l'entreprise. Et donc on continuera toujours aussi à segmenter humainement. Ceci étant, quand on fait de la segmentation manuelle, on le fait avec une vision du passé, c'est-à-dire on, on s'appuie sur des données passées pour penser que eh bien, tel type de personne ou tel type de personne va plutôt préférer tel type de message ou tel type d'offre. Donc forcément, on le fait avec beaucoup d'imperfections. Et ce qu'on propose aujourd'hui, et ce que je vous suggère euh, de passer, c'est de passer du marketing segmenté, qui est donc cette vision du passé, au marketing prédictif, où là, c'est plus vous qui allez déterminer qui est intéressé par ce que vous faites, mais c'est l'algorithme qui, lui, va identifier la cible optimale de façon à ce que, enfin, vous puissiez véritablement individualiser la relation de votre marque avec l'ensemble de vos visiteurs. Merci de votre attention. Merci à toi. Merci beaucoup.